Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Samir Diabali TV. Je vous remercie énormément de m'avoir autant suivi lors de ma dernière interview en Italie avec Mehdi Benatia. J'ai lu vos commentaires et sachez qu'ils m'ont énormément touché que j'espère continuer à vous apporter un contenu de qualité. Je suis ici dans ce club mythique français, le Racing Club de Lens. Il est défenseur central, il est international algérien et il accepte de nous ouvrir les portes de chez lui et de nous faire partager son quotidien. C'est Mehdi Tarate. Allez, suivez-moi Ça va Ça va Samir et toi Ça va, super. Je tiens vraiment à te remercier déjà pour le temps que, que tu m'accordes. Euh, en fait, tu es beaucoup suivi par les supporters algériens et les supporters soi Et j'avais envie en fait de euh, leur donner un plaisir. C'était vraiment d'essayer d'entrer en immersion dans la vie de méditerrate Donc euh, je sais que c'est pas toujours facile alors je te remercie euh, pour ça. Ecoute, t'es bienvenu. Et bah, je, te, je te remercie puis j'espère surtout que tu vas jouer le jeu. ouais tu Tu T'as plutôt intérêt euh, à <rire> jouer. Donc surtout de savoir sur ta, vraiment ta vie de footballeur et aussi euh, bah, ta personnalité. Parce qu'en réalité, euh, avec les petites recherches que j'ai faites à droite, à gauche, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir un méditarat qui s'exprime et puis qui raconte aussi euh, bah, ce qu'il fait au quotidien, euh, quels sont ses loisirs et qui est médit euh, en dehors euh, d'un terrain de foot. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus toi encore, encore une fois. Merci beaucoup pour ce ton euh, qui est précieux. Euh, Mehdi, je vais juste refaire un, un petit point sur le, le début quoi, dans le football. Tu es originaire de, de la région parisienne de Saint-Genevève-des-Bois, en essonne dans, dans le 91, et euh, tu as joué principalement dans, dans les villes autour de ta ville ou à Saint-Genevève-des-Bois, là où tu es évolué à l'époque en, en CFA2, euh, et tu as, as été recruté par le LOSC. J'avais 21 ans. 21 ans, d'accord. Oui. Je, vais, je, vais, je vais y revenir pour, pour ta signature Holosk un peu, un peu plus tard dans, dans l'interview. Mais euh, j'ai vu quelques interviews de toi où on évoquait euh, en fait un parcours atypique de Médith car tu n'as pas fait de centre de formation de football, donc entre guillemets tu n'as pas emprunté euh, le chemin classique. Et euh, je voulais savoir comment tu te positionnais par rapport à cette expression-là. Est-ce que tu sentais que tu avais un parcours atypique, est-ce que tu es ok Est-ce qu'on peut parler de parcours atypique simplement Moi ça ne me dérange pas l'idée de parler d'un parcours atypique euh, dans la mesure où, où en effet si tu regardes euh, le cursus habituel des footballeurs, en général ces centres de formation, signature d'un contrat pro et, euh, et découvert du monde pro. Moi ça a été un peu différent, j'ai fait mes études, j'ai une, euh, une vie normale et j'ai eu la chance euh, de percer sur, euh, sur le tard et de rejoindre un club professionnel qui était le LOSC. Après, euh, atypique, ça me dérange un peu plus euh, quand on me parle euh, de chance ou, ou autre. Moi, j'ai... Comment t'expliquer J'ai fait mes études, j'ai évolué en, en club, j'ai fait ma formation de footballeur. J'ai jamais eu, euh, eu l'idée de, de me dire que, que je ne pouvais pas devenir footballeur professionnel. Et, et les gens te le rappellent quand tu as un parcours différent. On te dit, dit c'est trop tard. Voilà, tu as un certain nombre de remarques qui pourraient, qui pourraient te démotiver. Et je l'ai utilisé plutôt comme une force. Pour moi, tout me semblait normal. J'avais 20 ans, je jouais en CFA2 en région parisienne. J'avais mes études certes à côté, mais quand je jouais contre des réserves pro, les autres avaient une vingtaine d'années. Donc j'étais dans le bon timing. C'est là où c'est intéressant c'est qu'en fait on se pose la question c'est que cette interview qu'on réalise ensemble aujourd'hui il y a certainement des milliers de jeunes en centre de formation qui vont la regarder ou alors plusieurs joueurs là de, de CFA ou de CFA2 donc les nouveaux aujourd'hui ont changé c'est National, National 2 euh, et qui ont envie de suivre ton chemin ton parcours mais qui se disent exactement comme tu me l'as dit euh, peut-être qu'il y a un peu trop de freins ces freins là ça peut être beaucoup de choses. Écoute, c'est compliqué. Écoute, c'est trop tard. Euh, voilà, tout un tas de choses qui vient polluer le cerveau. En réalité, si tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui souhaitent suivre ton chemin, euh, quelle qualité tu leur préconiserais d'avoir pour devenir footballeur professionnel, même s'ils n'ont pas emprunté ce fameux chemin classique bon, Déjà, pour préciser, il y a une réalité, c'est que, que le football, c'est un... C'est un milieu où il y a beaucoup de prétendants et, et peu d'élus, donc ça, il faut, faut le garder à l'esprit. Après moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de, de croire en eux, euh, voilà, d'avoir confiance en eux. Et il et, y a une certitude, c'est que le travail, ça finit par payer. Donc, euh, donc voilà, c'est de leur permettre de continuer à croire euh, en leurs rêves, quel que soit leur âge. On regarde aujourd'hui le football, il y a des parcours euh, où on voit des joueurs émerger à, à 26, 27 et, et, et même plus tard. donc euh, voilà, c'est de, de faire ce qu'ils ont envie de faire, et sans que personne puisse les démotiver. Pour revenir à toi, euh, moi, il y a quelque chose qui, euh, qui a fait que j'avais envie de te poser cette question-là. C'est qu'on a vu plein de stars aujourd'hui, plein de footballeurs qui ont aujourd'hui percé, et qui ont, qui ont dit, euh, entre guillemets, c'est simple, si ça n'avait pas été le foot, ça aurait été la rue, tout simplement. En gros, le football, ça aurait été leur dernière chance vraiment de, de, de, de, de se trouver une place certainement dans, dans la société. Et comme on l'a évoqué ensemble tout à l'heure, il euh, faut quand même le rappeler aussi pour, pour te connaître un petit peu plus, c'est que tu as eu un, un, un parcours scolaire admirable et que tu étais issu du, du domaine bancaire si je ne si me trompe pas. Ça. Donc euh, à l'inverse de beaucoup de footballeurs professionnels, on est d'accord toi et moi que si tu n'avais pas été footballeur pro, tu te serais certainement trouvé une place dans la société et euh, tu, tu, voilà, tu t aurais, t aurais certainement eu un métier dans les finances dans le secteur bancaire euh, donc la question réellement c'est comment on arrive à être toujours déterminé à être footballeur professionnel quand finalement on, a, on avait le choix de faire plusieurs choses dans la vie c'est à dire que toi l'inverse des autres c'est que eux ils te disent c'était le foot ou la rue toi ce n'était pas ton cas, tu, tu as étudié, tu as fait mmh. plusieurs choses tu as fait pour euh, bah déjà pour être bon dans, dans, dans plusieurs domaines et puis surtout de ne jamais oublier cet objectif d'être footballeur professionnel qui était ta passion Écoute, quand on parle de chance, j'ai peut-être eu la chance d'avoir une, une famille et un environnement stable Mon père m'a rappelé que, que dans la vie il fallait travailler donc, euh, donc j'ai gardé, gardé à l'esprit que, que le football, je voulais en faire mon métier mais que mais que cette certitude de pouvoir, de pouvoir réussir, je ne l'avais pas. Donc parallèlement, ce qu'il fallait que je fasse pour, pour pouvoir euh, espérer avoir une vie correcte, c'était travailler et, et me donner la possibilité d'apprendre un métier. Donc, euh, donc j'ai fait mes études et à côté de ça, j'ai continué à jouer au foot en, en croyant que j'allais devenir professionnel. Voilà, c'était juste me permettre, me garantir euh, d'avoir la possibilité d'avoir un, un avenir serein. Quoi. Pour en revenir à euh, bah, ta première signature dans un, dans un club professionnel, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, le, le LOSC. Euh, quand tu as été recruté, on te comparait même à, à Adil Rami. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de ton parcours au LOSC et l'envie réelle de savoir pourquoi l'aventure de Méditerranée ne s'est pas prolongée à Lille Pour te faire euh, un bref résumé, je suis arrivé au LOSC, j'avais 21 ans. J'ai évolué les deux années qui ont précédé en CFA2 en région parisienne, où j'avais fait des saisons bien abouties. et, euh, et Le LOSC m'a contacté pour, pour venir participer à un genre de détection, ce qu'ils appelaient la, la Star Academy à l'époque, où tu as, as un ensemble de joueurs qui ont été supervisés durant la saison. Donc, euh, donc j'ai participé à cette détection et, et j'ai été retenu. à l'issue de, de ça, j'ai fait une, une première année au LOSC. C'était une année test. Parce que je, je passais entre guillemets d'un rythme amateur à un, à un rythme professionnel avec une charge de travail bien plus élevée et, et il voulait voir si j'allais pouvoir m'acclimater à, à, à, à cette manière de travailler donc ça s'est bien passé à l'issue de cette première année j'ai signé mon premier contrat professionnel et euh, j'ai fait une saison suivante et en fait tout simplement j'ai quitté le club euh, j'ai résidé mon contrat professionnel s'il faut que je redescende d'un échelon pour ensuite mieux remonter, bah, je vais le faire. Donc du coup, j'ai résilé mon contrat, et j'ai rejoint le, le Paris FC. Le résultat des courses, c'est que au Paris FC, tu finis meilleur joueur de la saison, du PFC. Et du supporters. supporter tu, Exactement, tu fais euh, deux saisons pleines. Mm -hmm. Et euh, en plus de ça, tu connais ta première sélection de l'équipe nationale d'Algérie. Est-ce qu'on peut parler de saison d'épanouissement euh, tu étais proche de la famille, des amis, j'imagine que, que tu étais totalement épanoui. Ouais, carrément. C'était une de mes plus belles saisons. C'était euh, mon premier match professionnel à mon arrivée, après l'accession en Ligue 2. C'était ma première convocation en équipe nationale. Là, je ne peux pas te décrire euh, ce que ça représente. On y reviendra après pour l'équipe nationale. Et, euh, et voilà, c'était une saison pleine aussi. Parce que. J'ai eu plus jeune euh, des petits pépins physiques et là je venais d'enchaîner euh, deux saisons à plus de 30 matchs donc euh, c'était donc aussi un point important et voilà comme tu l'as dit c'était des saisons où, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et, euh, du coup tu, après tes deux bonnes saisons euh, au Paris FC, euh, tu es à peine recruté par le Red Star que tu es tout de suite remarqué par le Sko d'Angers, donc euh, début euh, pour méditerranée dans l'élite euh, c'était quoi ton, ton ressenti, tes premiers pas en Ligue 1 Comment tu les as vécus bah Dans un premier temps, comme, comme toutes les divisions que tu découvres, il y a un temps d'adaptation. Il faut pouvoir, euh, faut pouvoir euh, encaisser le, le changement de rythme. Après, c'était pas quelque chose de nouveau en soi pour moi, parce que je pense avoir fait presque à, à deux ou trois exceptions près toutes les divisions dans... Mmh en France donc, euh, donc à chaque fois il a fallu se réadapter, s'adapter au rythme et se dire euh, qu'on mérite sa place et prouver. Donc, euh, donc ça s'est passé comme ça et donc tu arrives et tu essaies de t'intégrer au plus vite, t'observes et, et puis après tu avances. Donc toi qui as pu connaître bah, les deux niveaux, donc la Ligue 1 et la Ligue 2, euh, il y a une grande différence entre ces deux divisions je sais pas. Franchement je pense qu'aujourd'hui les, les deux divisions se, se sont bien resserrées après euh, la Ligue 2 c'est réputé pour, euh, pour euh, l'impact et euh, disons que la Ligue 1 c'est un peu plus technique et, et dans les zones de vérité ça va, ça va un peu plus vite et, voilà il y a des différences euh, tactiquement mais euh, comme tu peux le voir euh, aujourd'hui sur, sur les confrontations que tu, tu retrouves entre, entre les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, l'écart il n'est pas, pas énorme, je pense à part euh, quelques équipes qui, qui naviguent dans le, le haut de tableau en Ligue 1 euh, donc Pour toi, tu, tu ne fais pas partie des gens qui pensent que ce fameux barrage entre le, le, le 18 e de Ligue 1 et, euh, et euh, le 3ème de Ligue 2 qui, qui, qui va faire le barrage euh, n'avantage pas le club de Ligue 1 euh, j'ai lu vraiment plusieurs, plusieurs euh, sur les réseaux sociaux, hein, des tweets, euh, des articles où euh, les gens pensent entre guillemets que euh, cette règle a été créée pour avantager euh, le 18ème de Ligue 1, t'es d'accord avec ça Ouais je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça parce que euh, t'as un système de barrage de la 5ème à la 3ème équipe, où as le 5ème qui va aller rencontrer le 4ème, le, le victorieux de ce match là ira rencontrer le 3ème et ainsi de suite il y a un avantage dans la mesure où, où, où lorsque l'équipe de Ligue 2 se retrouvera confrontée à l'équipe de Ligue 1, elle aura plus de matchs dans les jambes. Il y a l'enchaînement des matchs, et, euh, tu fais avec l'effectif euh, que tu as au moment, au moment venu, donc si tu as des blessés ou, ou des aléas, voilà, il faut y faire face. Donc euh, je pense qu'à ce niveau-là, il, il y a un léger avantage. Après, euh, ça n'empêche pas à, à des équipes de Ligue 2 qui ont fini troisième de pouvoir monter. Ça a été, ça a été le cas avec, euh, avec 3 lorsqu'ils ont accédé à la Ligue 1. Donc, euh, donc c'est possible. Avec le fameuse exploit Benjamin Nivet à son âge, qui est un bel exemple justement. Exactement. Euh, pour en revenir sur ton passage en Ligue 1 au Sko Danger, ben contrairement au Paris FC, tu, tu as fait une saison moins pleine en tout cas en termes de minutes jouées. Euh, tu l'expliques par quoi Et surtout, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que tu as des regrets Est-ce que tu te dis, j'aurais aimé faire des choses différemment euh, Est-ce que j'aurais pu montrer plus de choses Ou alors, pas du tout Est-ce que tu as le sentiment d'avoir tout donné et aucun regret Non, moi, j'ai une, une philosophie de vie où, où, où te parler de regrets, ce ne serait, serait pas un sujet. Après, euh, je pense que j'aurais pu, euh, pu montrer plus. Mon poste de prédilection, ça, ça s'est toujours su, je pense. Euh, c'est le poste de défenseur central, c'est le poste pour lequel j'ai été convoqué en équipe nationale. Et c'est le poste où je pense être le plus à l'aise. Et je n'ai pas, je pense, eu ma chance à ce poste-là. Je suis arrivé et j'ai été recruté pour le poste de milieu défensif, Sentinelle devant la défense. Et donc, ça aussi, ça a joué. Après, bon, voilà, il n'y a pas d'excuse. Ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça et je n'ai pas de regrets. Plus de ferveur, public du Lens ou équipe d'Algérie cette année, je sens que dans le vestiaire, il y a, il y a quelque chose que... en RC Lens et en Ligue 1.